le canon ici avec une forme bizarroïde oui, chez moi en plus qui est cassé au milieu exceptionnellement j'ai du mal à, à créer cette forme là ce canon parce que il est fait à partir de cette planche qui contient Des petits points, des petits cercles plutôt, de cette planche, numéroté de 30 à 36. Donc, il faut détacher tous ces points. Ici, il y en a 8. Là, celui que j'ai détaché, c'est ici. Les 7 points. 2, 4, 6, 7. Il faut 7 points numérotées de 30 à 36 pour créer un canon, ici, présent. En tout il y en a 8 1 2 3 4 5 6 7 8 donc il faut créer huit canons une fois qu'on a détaché et rassemblé les huit petits points pour créer cette forme bizarre que j'appelle pas un canon mais un vert tout moche on va dire et on va monter sur son support ici voilà pour créer un canon bizarroïde et ici il y a quatre roues de sur chaque côté qu'il faut détacher avec cette planche qui contient des petites boules là qui sont ces numéro 5 numéro 5 ici donc il y en a pour 8 euh, canons donc il faut détacher j'avais détaché déjà ici donc 4 pour former euh, j'avais mis où? pour former une roue du canon donc au lieu d'utiliser ces, ces petites boules numérotées de 30 à 36 j'ai eu l'idée de prendre une baguette chinoise ici une baguette chinoise jetable a, si vous regardez bien, à peu près la même forme que le canon que j'ai obtenu ici. Regardez, le diamètre est presque identique et la forme également. Regardez, donc du coup je prends l'extrémité pointue et je mesure la longueur à peu près pareil. Je découpe un peu plus long, regardez le, le trait noir que j'ai fait sur la baguette, un peu plus long afin de, voilà, la même, la même chose que j'ai découpé, je découpe un peu plus long avec le trait noir ici par rapport à la taille par défaut, regardez le trait, afin d'arrondir la partie large avec du papier vert donc je frotte autour de euh, d'arrondir pour former qui ressemble vraiment à un canon sans, sans cette forme bizarroïde voilà du coup j'obtiens grâce à les il faut 8 baguettes d'eau on va prendre juste un petit bout de 30 mm à peu près entre ici le, le, la vraie taille c'est 26 mm donc on peut prendre à partir de 28 à 30 mm. j'ai coupé un peu plus large pour arrondir ici du coup j'obtiens donc final avec euh, cette baguette découpée et arrondie la base large voilà j'obtiens un résultat final qui est ici avec les roues du numéro 5, 4 pièces à détacher et coller sur la base euh, du support du canon pour former un vrai canon avec des roues. Voilà. C'est beaucoup mieux, non, cette, euh, cette pièce par rapport au vert de terre là, noir. Bon, il est blanc à la place du noir. Mais au moins la forme est mieux après on peut peindre. voilà du coup j'utilise 8 baguettes comme ça et je les découper tous à la même taille à peu près entre 28 et 30 mm de long par rapport à 26 d'origine. voilà du coup coller sur la base et on obtient du canon avec une forme un peu mieux réussie par rapport à l'original avec des pièces euh, des mini pièces de 30 à 36 donc voilà bon donc, il me reste encore des roues à monter après c'est bon celui-là par contre j'en veux pas le vert je vais le nourrir Oh, je vais le je vais nourrir au je vais les nourrir les bétails avec le verre voilà. après qu'est ce qu'il y a encore Mmh, donc, il y a les ba euh, donc, la baguette numéro 3, je crois. C'est numéro 3, je vais je, jeter je où Là, c'est numéro... Ah. Ah, ouais, numéro 4. Donc, baguette euh, diamètre 4. Donc, ce petit bout, c'est 6 ou 7 mm, je ne me rappelle plus. C'est qu'un numéro. Je crois que c'est 6 mm. Je regarde ici. En fait, il y a énormément d'erreurs sur. Euh, J'appelle pas ça un manuel de notice, d'instruction. J'appelle ça plutôt euh, une page de présentation des, des pièces. Donc, ils ont dit de couper la pièce. Où il est le diamètre de 4, là ah, cette pièce là, ah, de 2 mm, bon, celui-là ah bon c'est 2 mm celui-là, de découper 7 mm, pour, pour la pièce là ici, le trou, afin de tenir sur le bateau, donc 7 mm, je l'ai coupé, et inséré, le diamètre c'est 4000 mètres. Mm. J'ai noté ici. J'ai découpé. 4000 mètres mm sur ce, cette baguette qui va avec le, le paquet. Voilà, 4000 mètres. Mm. Découpé. Il faut qu'il déborde un peu afin d'insérer sur le bateau après, le navire après, ici. Là, le trou du ah oui. D'insérer et le fait tenir. Voilà. ici voilà pour tenir ce, je sais pas quoi à quoi ça fait, en fait. voilà donc pour celui-là après euh, qu'est ce que je fais l'encre l'encre j'ai pris deux encres collées ensemble après il y a les deux pièces qui sont collées par dessus il y a une pièce bizarroïde, au début je ne savais pas à quoi ça sert, la pièce 44. En plus les deux, oui 44, il y a deux fois, quatre fois ça fait en tout. C'est celui qui est au milieu, il se trouve au milieu et les deux bâtons de l'encre, deux bâtons de métal, de pièces qui se posent entre les deux pièces à l'intérieur. Faites attention de ne pas boucher le trou de l'encre. Du coup, je prends quelque chose de pointu pour piquer, pour qu'il qu ne soit pas bouché par la colle pendant que je colle. Voilà. Pour créer cette partie de l'encre. Voilà. Pour l'encre, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour cette pièce. Donc, j'ai le collé. En fait, j'ai enfoncé les deux pièces ici, les deux pièces sur le côté. Je l'ai, enfoncé à fond afin qu'il ne bouge plus. En fait, c'est une erreur. Il faut juste coller à la limite de l'angle. Il y a un petit blocage. Je sais pas si on voit. Un petit, il y a une petite largeur ici où il faut coller cette pièce là à l'extérieur il faut pas rentrer là où il y a une encoche gauche, encoche gauche, euh, supérieure il faut pas dépasser il faut coller sur ce côté parce qu'après en fait après il faut le coller sur le pont du bateau comme ici le pont du bateau et il y a une autre pièce qui va être entre cette, entre ces deux là ici à l'intérieur du coup comme je l'ai enfoncé un peu trop à l'intérieur les deux extrémités là j'enfonce trop dedans il s'empiète sur l'emplacement de cette pièce qui devrait être on voit le petit euh, dessin sur le pont voilà c'est sa place ici en serrant trop les deux pièces ben, je me tombe directement sur les, la place de cette pièce donc je peux plus le mettre ici cet emplacement donc je dois décaler du coup comme ici parce que lui normalement il devrait être à l'extérieur et lui à l'intérieur de cette pièce voilà c'est mon erreur ici comme ça vous saurez qu'il ne faut pas faire cette erreur après il y a le problème de cette pièce qui est la fenêtre du cabinet Attends, on voit pas voilà. donc il y a trois pièces en bas deux pièces en haut les pièces sont en lo, losange c'est pas carré, c'est pas rectangle il est, il est un peu trapèze la forme du coup ça pose problème pour coller donc le résultat c'est ça donc pièce la petite pièce tout sommet et la pièce un peu plus large en bas si on regarde bien cette côté là n'a pas la même longueur que ce côté donc faites attention quand on détache faites attention aux deux côtés qui n'est pas identique ici les trois petites pièces il se suit. donc j'ai collé, je, je fais comme ça en fait, je prends cette pièce en haut, je colle cette pièce dessus, après je prends cette pièce en bas, la grande pièce, je colle en bas, en plein milieu du, de cette partie, comme ça, après moi je colle, les deux autres pièces sur le côté mais avant de coller ce que je fais regardez bien j'ai poli les deux côtés comme c'est tout droit et ça c'est en losange en trapèze un peu du coup j'ai poli les deux côtés de la pièce pour former un en biais voilà pour le mettre en biais donc, je prends du papier vert. Je prends du papier vert. J'attrape cette pièce. Et je polie en biais. Pour qu'il ne reste pas droit. Voilà. Je polie les deux côtés. De toutes les fenêtres. Sur les deux côtés. Voilà. Comme ça, au lieu d'être droit. Si c'est droit, on ne peut pas coller comme ça. Donc, pareil, ils sont polis sur les deux côtés. Ici et ici. Les deux pièces. Afin de... comme euh, On ne va pas coller comme ça, tout droit. c'est pas tout droit. Il est en biais aussi. Il est collé comme ça. Du coup, en, en, en polissant les deux côtés comme ça, ça permet de coller un peu plus proche les pièces. Ah, c'est à l'envers. Comme ça. Non. du coup ils sont polis sur les côtés celui-là aussi, pareil hein? les deux côtés sont polis afin de rassembler comme ça donc c'est pas comme ça tout droit c'est pas 45, 45 ou 90 degrés mais plus ouvert hein? voilà, au final on obtient ça parce que tout ça doit toucher le, le navire pour pouvoir le coller c'est ce côté donc il faut polir les, les deux côtés aussi voilà on obtient ça à la fin si je prends le pont euh, le pont la coque qui est comme ça voilà c'est sa pièce de la coque donc ça colle dessus on voit les, le contour de la forme, et on colle dessus. Voilà, voilà pour cette partie. Sinon des bizarroïdes de, de la du du manuel on va dire il y a beaucoup de bizarroïdes <rire> je vais euh... voilà, pas ça les pièces ici tous les numéros tous les emplacements il y a plein d'erreurs Les, les petits bouts là, pour les cordes je crois, hein. les pièces euh, B24, B23, B23 ici c'est normalement c'est B42 je pense, il y a une erreur quelque part, Alors, en fait il euh, n'y a rien qui correspond à ce qu'il raconte, il y a plein d'erreurs, il y a plein de numéros qui sont manquants ou qui sont fausses, donc les pièces 23, B23, il y a trois trous, et il y a deux pièces en tout donc c'est pour ici Et ici il y a cinq trous c'est la pièce 24 b24 il a cinq trous c'est à l'intérieur du navire de la coque alors que celui-là il a mis b23 il peut pas avoir b23 puisque euh, je l'ai ajouté déjà ici il y a deux pièces seulement, b23 donc ici, le, euh, le troisième, euh, je ne sais pas où il le sort, par contre, chez les pièces 42, 41, 42, qui n'est annoncé nulle part sur le manuel, c'est cette pièce-là. 42, qui a trois trous aussi, pareil, mais la forme est légèrement différente, il est plus petit que le B23 avec trois trous mais plus petit donc je pense c'est pour le... donc c'est le numéro 42 c'est pour l'extérieur de la coque avec trois trous et pour l'extérieur de la coque donc ici c'est faux c'est pas B23 c'est 42 cette pièce 42 B voilà pour l'extérieur voilà, il y a cette erreur et sinon qu'est-ce qu'il y a encore il y a sur le pont, le trou là. Pour la baguette de diamètre 2, en fait, ça ne rentre pas. Et le trou est très serré, très petit. Ainsi que le gros trou pour le grand mât principal. Il est très grand. Ça ne rentre pas. Ce que je fais, je prends un, un petit couteau ou quelque chose de coupant légèrement sur le côté. Et je vais faire agrandir le trou. Ici, comme ça. Grandir le trou, pas trop il faut qu'il soit assez serré pour la baguette afin que la baguette puisse rentrer, mais assez serré comme ça, pour que ça évite de bouger euh, trop à l'intérieur, sauf que le problème c'est sur le bateau attendez, sur le bateau attendez voilà, sur le bateau Normalement, non, non, c'est ça. Donc, on insère cette pièce, le pont, avec un mini trou de 2 mm. Donc, il fait moins de 2 mm, il fait 1 mm. Donc, en insérant ça, on voit qu'il y a une fente pour recevoir la baguette de 2 mm. Une fois qu'on l'insère dedans. Sauf qu'il y a un décalage. De 2 à 3 mm. Ça fait que. La baguette ne descendra jamais jusqu'au creux. Il sera bloqué dès la, la première millimètre dépassé. Parce que la fente est décalée par rapport au trou. Ici. De 2-3 mm. Donc du coup ça rentre pas. Donc j'ai dû découper. J'ai dû découper. Euh, parce que le trou c'est ici. à ah, ici. Attends, je vais ouvrir ça. Le trou ici normalement par défaut il est, il est de ici à ici sauf que la baguette de 2 mm lui il est rentré ici donc il ne peut pas descendre donc j'ai dû découper un bout ici du coup le trou est plus large au lieu de 2 mm il est beaucoup plus large parce qu'il est décalé j'ai dû couper cette partie pouvoir faire rentrer la baguette et s'enfoncer et s'enfoncer dans le creux ici je sais pas si on voit voilà. c'est comme ça seulement que j'ai pu faire rentrer la baguette un peu plus et après je crois il faut couper à 9 mm 9 ou 7 mm je me rappelle plus que je regarde la longueur numéro 9 ah c'est 26 donc il faut découper 26 mm de haut parce qu'après il va avoir le pont suivant qui va bloquer la baguette ici le pont suivant qui est parti pour mon pont euh, voilà oui. voilà donc 26 mm, donc j'ai coupé 30 mm parce que comme il y a la partie qui est dans le trou, donc ça fait à peu près 28, 29, 30 mm à peu près, parce que le pont là, il va venir ici. Et il va rester bloqué à cause de ça. J'avais déjà tracé, en fait c'est l'autre sens, il faut couper ici. J'avais tracé un trou déjà. Euh, un trou, un trait, voilà, ça rentre comme ça, je fais rentrer jusqu'au creux, et il faut couper à 26 mm euh, la longueur exacte qu'il a, qu a donné, mais je fais 30 mm à peu près, afin qu'il ne soit pas bloqué par là, le pont, donc il faut couper sous le pont, donc, pour moi, 30 mm, c'est assez assez bon. Si je regarde, exactement. Combien? 30 mm, oui, c'est ça. Il demande 30, 26. Je, en fait, c'est 30 mm. Voilà, cette partie-là. Et pareil, pour le gros trou, le gros principal, le trou il est très serré. C'est pour euh, 5 mm de diamètre, je crois. J'ai dû élargir. Le trou je crois il nous fait euh, moins de 5 mm du coup ça rentre pas là, 5 mm la baguette ça rentre pas du coup j'ai creusé légèrement afin qu'il puisse rentrer et celui là ça va par contre la fente au fond ici arrive assez bien par rapport à la baguette au trou du coup il peut rentrer correctement dans le trou et dans la fente dans la bonne position voilà et ici la baguette doit, devrait être 315 mm et la baguette fait maximum la taille maximum 300 donc il y a une erreur quelque part soit c'est moi qui est bête Soit euh, il s'est gouré de, de, à tous les niveaux. La baguette fait 300 mm qu'il nous a laissé dans le paquet. Et il faut une baguette de 315 mm en, avec un diamètre de 5. Donc c'est celui-là, c'est la seule baguette à 5 mm, c'est lui. Donc voilà. C'est illogique quand même entre ce qu'il y a écrit dans le manuel et ce qu'il nous propose comme matériel et les numéros qu'il qu indique. Donc, il y a plein d'erreurs de, comme ça. J'essaie de... Là, je fais une erreur. C'est lui. Je me suis trompé de côté. Voilà, c'est lui. Et pour la table, euh, le cabinet plutôt. Je vais coller tous les pièces d'abord pour le recoller plus facilement, donc ça touche pas le, le bas, c'est ça le cabinet, cette pièce Voilà, avec euh, deux quatre cinq trous pour le pont de devant et la pièce un peu plus petite pour la partie proche du main principal voilà pour l'arrière du bateau du coup j'ai collé cette pièce là directement sur euh, la pièce avec la décoration au laser comme ça pour moi ça sera plus facile de recoller sur l'arrière du navire comme ici posé voilà comme ça Et tout avec les, la pièce canton euh, je crois coller et là j'ai juste qu'à positionner comme ça pour coller la pièce arrière avec des coups voilà Qu'est-ce qu'il y a encore là Je pense euh, c'est à peu près tout. Ah, il y a des, ici, des pouliers que je vais démontrer pour attacher les cordes dessus. Les pouliers. Voilà, il y, a, il y en a deux de 5 mm ou 6 mm, 5 mm. Et il y a ceux de 4 mm publicado